Ukraine, L'engrenage de la guerre totale Après une courte période de confusion sur leurs intentions, les Américains et les Allemands annoncent qu'ils vont livrer des chars lourds à l'Ukraine. Bonjour les amis, c'est Pierre Maumont, content de vous retrouver sur Question Finance, la chaîne de l'économie et de la finance, sans publicité. Aujourd'hui, il va être question de ce grand pas vers la guerre totale contre la Russie que vient de franchir l'OTAN. Pour rappel, avant de commencer, la version 2023 du rapport sur les solutions pour se protéger des risques financiers et monétaires est disponible. C'est 19 pages d'analyse de la situation et de solutions. Je le mets à votre disposition gratuitement. Le lien pour y accéder est visible sous la vidéo et en tête de la partie description. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Le gouvernement américain annonce la décision de livrer au gouvernement de Kiev 31 chars Abrams à Brahms, qui sont les chars les plus modernes dont disposent les États-Unis, et qui sont des chars lourds, qui ont fait largement leur preuve dans de nombreux conflits. Le chancelier allemand Scholz, après avoir tergiversé, il avait d'abord dit qu'il s'opposerait à ce que des pays qui détiennent des léopards, des pays de l'Union Européenne, de l'Alliance Atlantique, qui détiennent des léopards en livre aux Ukrainiens, et qu'il n'était pas d'accord pour qu'elle amène en livre. Bon, finalement, il décide, dans livré, donc, il a accepté de prélever sur le corps de bataille de la Bundeswehr, l'armée allemande, 14 de ses fameux chars Léopard 2, qui sont, comme la Brahms, parmi les trois ou quatre meilleurs chars de notre époque. Avant cela, il avait accepté la livraison à l'Ukraine de Leopard 2 par de nombreux pays clients de ce char dans l'Union européenne, qui sont la Finlande, la Suède, le Danemark, la Pologne, les pays PUA, l'Espagne, le Portugal, peut-être que j'en oublie un ou deux. Les Britanniques avaient déjà annoncé qu'ils allaient livrer une douzaine de leurs chars Challenger 2, bon, Challenger, Challenger 2 qui est plus ou moins l'équivalent de la Brahms, enfin l'équivalent, c'est la même génération de chars, sauf que lui c'est un char encore plus énorme que les autres, c'est un monstre de 60 à 75 tonnes selon les versions. À l'heure actuelle, c'est un potentiel de 80 chars lourds, modernes, qui vont arriver sur le champ de bataille dans les prochains mois, naturellement, pour autant qu'ils soient finalement livrés ce qu'on le verra, enfin, du moins c'est mon avis, n'est pas totalement certain. Ce n'est donc pas immédiat, il faut en effet du temps pour organiser la logistique qui va avec les chars, et bien sûr pour former les équipages à ces machines d'autres technologies. Alors l'Ukraine ne manque pas de tankistes chevronnés, sauf que les matériels sur lesquels ces tankistes ont été formés et qui savent faire, faire fonctionner, ce sont les, des matériels russes, principalement des T-72, puisque l'armée ukrainienne historiquement était totalement équipée de matériel russe, et que d'abord les T-72, ce n'est pas la même génération que les chars dont on vient de parler, et puis c'est du matériel russe, donc on a affaire à des technologies, des solutions et des conceptions qui sont forcément quelque peu différentes. Ce qui est important, et c'est le sujet de la vidéo, c'est que ces livraisons à venir constituent une relance de la guerre et une escalade sur les plans militaires. C'est évident, politique, ça l'est un peu moins, et symbolique. Je vais vous expliquer tout ça. Militairement, quoi qu'en disent les Russes qui minimisent leurs effets ou les effets escomptés de ces chars sur les terrains des opérations, les unités constituées par ces blindés considérés dans l'ensemble comme supérieurs à ceux des russes en Ukraine, ou je devrais dire plutôt considérés comme, comme supérieurs à l'ensemble des blindés russes en Ukraine, sauf, semble-t-il, les T-90, qui sont plus ou moins équivalents au Léopard 2, vont progressivement rééquilibrer la balance des forces. Depuis quelques semaines, elles penchent de plus en plus nettement en faveur des russes, malgré des tentatives ukrainiennes parfois spectaculaires, donc qui qui réserve encore un potentiel de surprise, puisqu'il semble que les, les Russes soient en train d'installer de, des dispositifs anti-aériens, notamment sur les toits de Moscou, dans la crainte d'une attaque, même si elle n'est pas forcément suivie de lendemain, mais d'une attaque des Ukrainiens. Donc les, les Ukrainiens restent extrêmement virulents. Alors, toujours est-il que, si on regarde l'évolution de la carte des combats depuis, depuis un bon mois, lentement mais sûrement, l'armée russe est en, tient, est en train de grignoter le terrain que les Ukrainiens leur avaient repris au printemps. Elle est en train de, de reprendre ce terrain sous des déluges absolument incroyables d'artillerie. Le reporter Régis sommier qui revient d'Ukraine, euh, enfin, du, du front ukrainien, euh, côté russe d'ailleurs, il, euh, il y a quelques mois il était côté ukrainien, maintenant il témoigne côté russe, vient d'être interviewé, je crois que c'est sur, euh, sur une radio ou c'est nous, je ne me rappelle plus, euh, pour expliquer ce qu'il a vu, et c'est effectivement apocalyptique. Donc c'est la raison probable des supplications de Zelensky aux occidentaux. Bon, il est possible qu'il ne s'agisse pour les ukrainiens, surtout de mettre en place un scénario pour se défausser sur les occidentaux de la responsabilité d'une défaite qu'ils pensent peut-être imminente. En effet, elle est peut-être plus proche que nous le pensons en Occident, Désinformés que nous sommes par nos médias officiels, qui, bon, depuis le début de la guerre, euh, dès qu'un soldat russe est tué, en font tout, euh, euh, tout, un, tout un plan, tout un scénario, qui nous explique que l'armée russe subit des pertes épouvantables, <rire> Ce qui est certain, c'est que le, les combats tournent depuis plusieurs semaines globalement à l'avantage des Russes. Alors si ce n'est pas cela, le régime ukrainien a besoin d'une initiative militaire occidentale urgente pour empêcher l'accélération de l'avancée de l'armée russe. Face à cette augmentation du potentiel opérationnel de l'armée ukrainienne que constitueront les chars de l'OTAN, les Russes vont devoir eux aussi franchir un nouveau degré tactique. Ils peuvent à leur tour engager plus massivement donc les T90, les chars T90 dont je vous parlais il y, a, il y a deux minutes, et qui sont en effet plus proches des performances des chars par 2 et des Abrams, Abrams donc les chars que les Américains vont fournir, mais le facteur d'escalade le plus grand est qu'ils savent que désormais, ils ne disposent que de quelques mois pour gagner la guerre avant l'arrivée en nombre des chars occidentaux. Il faut donc s'attendre que du côté russe, l'escalade franchisse rapidement plusieurs degrés, en tout cas les degrés nécessaires pour emporter la victoire rapidement. Sur le plan politique, si les livraisons annoncées ont bien lieu, ce qui n'est pas encore le cas, comme je vous le disais, ce serait un défi de l'OTAN à Poutine et à la Russie. À ce défi succédera nécessairement une réplique des Russes. Alors là, on parle de politique. Pourquoi nécessairement Sur le fond, l'armement fourni par l'OTAN est utilisé par Kiev, pour reprendre le Donbass aux Russes. Ça, ce n'est pas nouveau. C'est, c'est la situation depuis que les Russes ont annexé le Donbass. Donc, depuis que le Donbass fait partie du territoire russe. Donc, c'est, je l'avais expliqué, j'avais fait une vidéo sur ce thème-là, il, il y a maintenant deux ou trois mois. C'est une agression contre, les, contre les, le territoire russe, puisque l'annexion en septembre 2022 a fait du Donbass la Russie. Jusqu'à présent, comme vous avez pu le voir, il n'y a pas eu de réplique significative russe à la, partici à la participation de l'OTAN dans la guerre contre ce nouveau territoire russe. Pour autant, surtout avec les Russes, il ne faut pas penser que sous prétexte qu'il ne se passe rien dans l'immédiat, il ne va rien survenir. Poutine avait mis en garde à plusieurs reprises que toute agression de l'OTAN ou des Ukrainiens, ce qui est la même chose, contre le territoire russe ne serait pas tolérée et entraînerait Forcément, des répliques, je ne me rappelle plus le terme qu'il avait employé, disons des représailles, ou des répliques, ou des contre-attaques, comme on voudra, selon qu'on se place sur un plan militaire ou politique, euh, à la hauteur de l'agression. Euh, le spectre des armes nucléaires avait même été évoqué de manière indirecte. Bon, les les Occidentaux-Occident <rire> accusant tout de suite Poutine euh, de menacer de l'arme nucléaire, et Poutine disant « non, je n'ai pas menacé de l'arme nucléaire, J'ai expliqué que si ceci, si cela bon. ». Toujours est-il qu'on ne peut pas s'attendre à ce qu'une agression caractérisée contre le territoire russe reste sans réponse indéfiniment. Or là, les Occidentaux sont en train de franchir un nouveau pas. Non seulement l'agression caractérisée est en cours depuis trois mois, mais nous allons envoyer ce qui, du point de vue de l'armée de terre, nous avons de meilleurs, c'est-à-dire nos fameux chars. Alors avec l'escalade que constituerait dans la guerre contre le Donbass la livraison de nos chars modernes, l'ukraine les russes doivent riposter d'une manière ou d'une autre pour la raison que je viens de vous expliquer le fond du problème étant du sujet étant de rester crédible avec leur missile hypersonique qu'aucune défense antiaérienne ne peut arrêter à l'heure actuelle les russes peuvent frapper où ils veulent en europe et impunément nos dirigeants devraient s'en souvenir même s'ils font semblant de l'avoir oublié macron lui ne semble pas l'avoir oublié quand il dit je, je le cite, réfléchir à l'envoi de Charles Leclerc en Ukraine. Donc clairement, pour l'instant, la France réfléchit, mais s'abstient, ce en quoi elle a parfaitement raison. Espérons qu'il restera sur cette ligne dont il faut, en tant que Français, saluer la sagesse. L'Allemagne, elle, s'expose à des représailles russes à la hauteur des problèmes que ces chars lourds, qu'on présente comme étant peut-être les meilleurs chars du monde, disons à égalité ou en... En compétition avec notre char leclerc donc ces chars lourds qui peuvent poser de gros problèmes à l'armée russe et il faut donc s'attendre à ce que la réaction soit à la hauteur des problèmes d'autant plus qu'étant donné la quantité de léopard 2 présente dans l'union européenne il pourrait s'en trouver plusieurs centaines en ukraine dans le courant de cette année je vous ai cité les six ou sept pays de l'union européenne clients de l'allemagne pour léopard 2 alors nous avons dans les armées de l'Union Européenne, en réalité, très peu de chars. Nos armées sont extrêmement faibles. Et, notamment, sont dérisoires par rapport à la puissance militaire de, de la Russie. C'est la raison de fond pour laquelle la politique agressive que nous menons est extrêmement dangereuse. Parce que, clairement, si la Russie décider d'agir militairement contre nous, je ne parle pas d'une invasion, le, euh, il y a des impossibilités territoriales du fait des distances, en tout cas en ce qui concerne la France, et la France ou l'Allemagne, mais pas en ce qui concerne la Pologne, euh, eh bien euh, nous serions fort démunis, euh, comme la fourmi de, de la fable de la fontaine, la cigale plutôt, euh, pour faire face à ça. Ça n'empêche pas que potentiellement l'Union européenne est en capacité de fournir plusieurs centaines de chars à l'Ukraine, Puisque sur les 3500 chars Léopard 2 que l'Allemagne a vendus de par le monde, c'est-à-dire que c'est un, un grand succès en matière d'armement, euh, je pense qu'il y en a plus de la moitié qui, qui sont euh, dans les pays européens. Euh, bon, Il y en a 250 en Allemagne, imaginons que les, les 7 ou 8 pays, dont l'Allemagne, qui ont des Léopard 2 années globalement en moyenne, 200 ou 250, on voit bien qu'on est, au, est autour de 2000 chars Léopard 2 en Europe, dans l'Union Européenne. Si chaque pays envoie 10% de ses stocks aux, aux Ukrainiens, ce qui n'est pas du tout négligeable mais qui est faisable, et bien on, on va se trouver avec au moins 200, 200 chars Léopard 2 sur le théâtre des opérations en Ukraine. Et c'est quelque chose qui est de nature à poser, du moins à mon avis, surtout quand on voit le, les pertes qui ont été subies par les deux camps en matière de chars, dans les premiers mois de la guerre, euh, si on introduit sur le champ de bataille euh, des, des armes suprêmes, des blindés suprêmes comme ceux-là, comme on peut imaginer qu'en face, euh, ça cause de très lourdes pertes. Et en face, euh, c'est la Russie. Alors, peut-être même que Poutine a prévenu Scholz des conséquences de la livraison de l'eau par deux. C'est pour cela qu'il faut envisager que la livraison de chars de l'Union européenne à l'Ukraine, n'est finalement pas lieu malgré les annonces actuelles. Ça ne c'est pas la première fois que l'Union européenne, spécialiste dans les, dans les paroles en l'air, annonce des choses fracassantes et que finalement ça fasse flop et puis ça tombe complètement à l'eau. Mais actuellement, le scénario qui est sur la table, c'est bien celui de la livraison d'abord d'environ 80 blindés, comme je vous l'expliquais au, au début de vidéo, et potentiellement beaucoup plus. Sur le plan symbolique, tous ceux qui se rappellent de la Deuxième Guerre mondiale ne peuvent être que saisis par la, pers par la perspective de voir de nouveau les blindés à la Croix-Noire la croix de l'Allemagne foncer dans les plaines ukrainiennes, comme pendant l'été 1941, lors du lancement de l'opération Barbarossa par l'Allemagne nazie, pour détruire l'armée russe. Peu de monde ne connaissant l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, il faut rappeler que pendant l'été 1941, la, la Russie, c'est-à-dire l'URSS à l'époque, a eu 5 millions de soldats tués face aux divisions de chars allemands. J'emploie cette image, cette image des blindés à la croix de fonçant sur les plaines de l'Ukraine, bon, d'abord parce qu'elle est extrêmement parlante, et puis surtout parce qu'elle résume le sens profond de cette guerre qui doit frapper la mémoire collective des Russes, et aussi des Allemands d'ailleurs. Et je l'emploie aussi parce que son auteur est... Écoutez bien cela, c'est extrêmement révélateur. Je, je m'étonne que personne ne l'ait souligné avant moi, enfin, du moins ma connaissance, euh, y compris parmi ceux qui ne sont pas des, euh, des anti antirusses, parmi ceux qui essaient de comprendre ce qui se passe dans ce conflit. Euh, ce qui rend cette, cette image extrêmement parlante, c'est que son auteur, donc c'est pas moi qui l'ai inventé, je la répète, est un ancien commandant de l'OTAN, je ne vous rappelle plus de son nom, mais euh, ce monsieur, ce général, a sorti il y a une dizaine d'années un livre d'anticipation géopolitique dans lequel il mettait en scène une guerre de l'OTAN contre les Russes en Ukraine. Tiens, tiens, bien informé le général, ou en tout cas doué de capacités d'anticipation tout à fait hors norme. Décidément, plus on creuse, plus il est clair que la guerre contre la Russie et recherché depuis au moins dix ans par l'OTAN, c'est-à-dire les USA. Le but de la guerre annoncée dans le, dans le roman de ce général de l'OTAN est lui-même fort intéressant, puisqu'il ne s'agissait pas du tout de mettre définitivement l'Ukraine dans le giron occidental, le but réel, mais de détruire la Russie en tant que puissance. Transposer ces paroles dix ans plus loin, c'est-à-dire aujourd'hui, ça ressemble bien à ce qui est en train de se passer et l'escalade nouvelle de l'envoi des chars lourds occidentaux et notamment américains en Ukraine donne à penser que cet ouvrage, non seulement était prémonitoire, mais quelque part euh, annonçait à qui voulait comprendre ce qui allait se passer. Quand on a compris que c'est en effet cela l'enjeu de cette guerre, on ne peut qu'être certain qu'elle est sur le chemin de la guerre totale. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que la guerre peut s'achever cette année ou si nous sommes aspirés progressivement dans la guerre totale contre la Russie et ses alliés. Car la Russie, n'oublions pas, n'est pas isolée. N'oubliez pas de liker, partager. Pour notifier la prochaine diffusion, vous avez l'icône d'abonnement en bas à droite de la vidéo ou le lien visible sous la vidéo. Portez-vous bien, à bientôt.